Et une allait se faire tuer pendant cet épisode et on a vu un nouveau personnage qui a l'air incroyable. Bienvenue sur cette review de l'épisode 3 de la saison 2 de Villan Saga. Qui commençait du coup avec plein de mecs qui se battaient et tout. En plus, j'ai l'impression c'est un peu des combattants. Genre l'archétype du combattant con, c'est un gros bourrin qui se bat, tout ça. Et il y avait Ormar qui était en train de parler avec deux mecs, donc Bléro et Renard. Enfin Kitsune, il l'appelait. J'ai pas trop capté pourquoi il s'appelle comme ça, mais du coup, il y avait Ormar qui était en train de boire. Et était complètement bourré, on le voyait. Et il avait dit à Renard et Bléro du coup, qu'il sait que eux, ils se moquent de lui derrière son dos et tout. Et carrément, il leur a proposé un contrat à l'épée. Donc eux, de l'autre côté de la table. Ils Poussé la table du coup il est tombé après ils ont pris son épée on a vu qu'il commençait à pleurnicher il criait et tout ça lui le en fait lui il a aucune crédibilité et même en plus on voyait au dernier épisode il a aucun flow aucun charisme et, et quand il se fait battre il, il commence à pleurnicher comme ça et lui ça se voit qu'il est fait pour qu'on le déteste mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure l'auteur il va le développer comme ça on aura de l'empathie pour lui ou un truc comme ça ou alors euh, on, on va commencer à l'apprécier ou un truc comme ça moi je pense que ça va être ça avec ce personnage de Hormar qui est du coup le fils de Ketil et du coup c'est un personnage important et Hormar en plus on le voyait pleurnicher il en avait marre qu'on le prend pour un enfant et donc Renard il lui a dit tu sais quoi pour que tu un homme il faut faire un rite donc il lui a dit faut qu'il tue quelqu'un et carrément il était surpris parce que lui il a jamais tué personne et il a demandé qui est ce qu'il pourrait tuer et Renard il lui a dit qu'il y a des gens qui peuvent tuer et on a vu qu'il y avait un plan sur Einar et Thorfinn qui est en train de dormir du coup ça voudrait dire que là ils veulent faire tuer Einar et Thorfinn comme ça il devient un homme et du coup juste après on a vu Einar qui s'est réveillé tranquillement il est parti faire ses besoins sur un arbre et il a entendu Thorfinn qui est en train de crier d'un coup et il s'est il réveillé en panique donc il a foncé vers lui et en fait Thorfinn il avait fait un rêve mais il a pas trop compris ce que c'était son rêve T'sais, il avait oublié et en vrai je pense que c'est évidemment un rêve par rapport à ses pensées qu'il avait hier soir avant de dormir, c'est quand, quand en fait il y avait Eynar qui racontait sa vie, il racontait quand il y avait des gens des Danois qui étaient venus pour piller son village, ils avaient tout brûlé, tout saccagé et tout, et du coup Thorfinn il repensait à lui quand il était avec des Danois qui faisaient la même chose, donc du coup vu qu'il repensait ça avant de dormir, il repensait à ça, en plus il était traumatisé et tout, donc je pense que c'est ce qui a fait qu'il a fait un mauvais rêve, mais après il s'est calmé, ils sont partis au puits tranquillement pour aller, bah, tu sais parce que c'est le matin, tu vois, pour se laver, etc. Et là-bas ils ont croisé la femme qu'on voyait au dernier épisode, mais en plus Eynar est en train de la regarder, il l'a contemplé et tout parce qu'elle était belle, et du coup ils l'ont croisé là-bas, et elle leur a dit qu'elle a fini avec le et que maintenant ils peuvent l'utiliser. Enar il a dit Oh de toute façon t'inquiète pas moi avec ma tête Lavé ou pas je suis toujours aussi vilain. Et elle, elle lui a dit qu'il faut pas dire ça et qu'elle trouve qu'elle a un très beau visage. Moi quand j'ai vu ça j'étais surpris parce qu'en plus Enar j'ai envie qu'il puisse se caser avec elle parce que c'est vrai qu'il la kiffe et tout. S'il peut la gérer en plus Enar c'est mon gars. Ça veut dire moi euh, carrément j'étais content quand quand elle a dit ça j'étais surpris j'étais content. Lui en plus après on l'a vu il est en train de sourire. Et Enar il a dit qu'il pensait que c'est la fille de Ketil. Elle l'expliquait qu'en fait non c'est une esclave et c'est la servante personnelle du maître. Donc là je me suis dit non en fait ça ça va pas pour mon gars Enar, parce que regarde là, ça... Sa... Si c'est sa servante personnelle, ça veut dire que du coup elle a fait des trucs avec le maître. Elle a... Servante personnelle, on est au Moyen Âge, pas nous prendre pour des cons. Donc là, tu sais, j'étais dégoûté pour Einar, mais je pense que ça va pas l'empêcher de la gérer. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, j'ai envie qu'il puisse la gérer comme ça, tu vois. Einar, le nouveau. En fait, c'est un peu le nouveau personnage principal de cette saison, tu vois, parce que là on est en train de découvrir sous sa vision et on découvre les choses en même temps que lui et tout. Et je pense que tu sais, c'est un peu à la fairy tale, cest dire que du coup on découvre les choses comme Lucie, mais le personnage qui fait vraiment avancer l'histoire, qui est au centre de l'intrigue et tout, c'est plus Natsu. Et ben là, pense c'est pareil avec Einar et Torfin, tu vois, cest mais Thorfinn qui va faire euh, qui va faire avancer l'intrigue etc. Thorfinn d'ailleurs qui est en train de se laver au puits il ressentait quelque chose il ressentait son cœur qui s'emballe ou un truc comme ça il comprenait pas trop et il disait qu'il faut qu'il se rappelle de, de ce dont il arrivait cette nuit parce que ça l'a marqué mais il sait pas il sait pas ce que c'est et du coup il y a Renard et Blaireau qui sont venus au puits et qui ont ramené Hénard et Thorfinn et effectivement en fait comme on voyait tout à l'heure tu sais avec le plan et tout ça fois que c'était eux dont il parlait les, les gens qu'ils ont le droit de tuer et ils ont ramené Hénard et Thorfinn du coup chez Ormar pour qu'ils puissent les combattre il lui a dit vas-y mets leur un bon coup et tu sais en plus Hénard il était choqué il a dit parce que normalement en plus on lui avait dit 3 ans t'es libre t'inquiète t'as juste à travailler et tout et là maintenant on lui dit tu vas mourir pour le fils du maître donc lui il était pas d'accord il a dit qu'ils ont rien fait de mal il commençait à crier et tout et torfine lui rien à voir lui il était complètement calme il s'en foutait en fait parce que depuis, depuis cette saison on a remarqué qu'il s'est résigné c'est à dire que lui on lui dit vas-y travaille, il travaille, fait ça, il fait ça, mais lui, il, il s'en fout complètement. Et j'ai l'impression que c'est même pas qu'il ait une nouvelle personnalité, c'est qu'il a plus aucune personnalité, il a plus aucun caractère. Là, t'as l'impression, il, il, il est vide à l'intérieur. En fait, je pense c'est exactement ça. T'as l'impression de voir quelqu'un qui est vide. Tu lui dis de faire quelque chose, il le fait, mais il y a aucune émotion, tu vois. Et Renard, il a dit à Einar que Ormar il va les tuer parce qu'en en fait eux ils appartiennent à la famille Ketil, et lui du coup il en fait partie vu que c'est le fils du maître. Mais carrément lui, Ormar lui c'était différent. Il disait non non, ils appartiennent à mon père. En plus on le voyait il tremblait, il était même pas confiant du tout. Il disait non les, les esclaves ils appartiennent à mon père, pas à moi. Après je devrais lui rendre la dette et tout donc en fait il était complètement terrorisé lui et inard il a foncé vers ormar il l'a plaqué et en plus du coup les autres on voit qu'il commencent à s'exciter parce que pour eux c'est le début du combat et il a dit à torfin de fuir pour aller prévenir le maître et il y a des mecs du coup pour l'empêcher de bouger tu sais ils ont mis leur épée contre lui mais torfin de toute façon en tout cas il est même pas bougé tu sais il bougeait pas il était statique et tout et il leur a dit de le tuer lui et laisser la vie sauve à Einar donc Thorfinn en fait lui en fait comme il dit tout à l'heure tu vois il tient plus du tout à la vie et si au moins il peut faire un acte de gentillesse envers quelqu'un qui voulait vivre etc qui a encore de l'espoir bah ben, il voulait le faire tu vois et en parallèle on a vu un mec qui vient de se réveiller il a demandé à son grand-père s'il a préparé à manger ou quoi il lui a dit non de toute façon vu comment tu te réveilles tard je vais rien te préparer viens plutôt m'aider à travailler pour les champs de blé parce que tu fous rien et lui il a dit brother c'est quoi j'y vais donc en fait lui <rire> après son, son grand-père il travaille il le nourrit il le loge et tout et lui il faut rien du tout ça va il passe ses journées dehors et tout donc là il a décidé de rejoindre Thorfin et, et tout le monde là tu sais parce qu'il a dit je vais partir et du coup renard il est venu vers Thorfin et il lui a dit de toute façon tout le monde a peur de la mort ça a rien de faire semblant tu te vois de la face et tout en plus on voit souvent des fous comme ça et les autres ils commencent à rigoler sauf que par contre quand il a commencé à lui mettre des coups parce que tu sais il a sorti son épée il lui a dit, il va lui mettre des coups jusqu'à qu'il bah, qu lui demande de l'épargner, tu vois, jusqu'à qu'il ait peur. Il lui mettait plein de coups au torse, au bras, à la jambe, au visage, etc. Et torfin, il n'avait aucune réaction, même pas même son rouge son regard il était fixe, il bougeait même pas. Et y a le mec qu'on avait vu se réveiller juste avant, du coup le serpent, il a vu ça, il était il était surpris parce que il voit torfin qui a aucune réaction. En plus il se prend plein de coups et tout, ça l'a Du coup il s'est rapproché. Et torfin il disait est-ce que la vie rapporte la moindre joie Parce que lui il a vécu pendant des années et pourtant il a jamais connu la joie, il a jamais été heureux, etc. Et on voyait encore une fois. En fait quand on a vu le plan là avec le fond, si c'était le décor qu'on voyait c'était vraiment un fond bleu et tout vous voyez Thorfin il était traumatisé va, il, il a vécu une vie qui était dure et renard ça énervé il a tranché le bout de l'oreille de torfine parce que tu sais en plus là il y a tout le monde qui les regarde il s'est dit il va l'impressionner comme ça il va avoir peur et tout mais là, en fait il est en train de se faire humilier devant tout le monde c'est pour ça après il lui a dit maintenant je vais trancher l'œil on a vu le serpent il arrivé et quand il arrivait ça impressionnait tout le monde que ce soit Ormar tous les soldats même renard en plus on voyait qu'il flippait et du coup le serpent il s'adressait à renard il lui a dit se rapprocher et il lui a mis une patate on voyait des dents qui partent et tout franchement ce moment il était trop satisfaisant parce que renard il, il, il, il, il énervait tout le monde en fait hein. il était trop Énervant. Et là on a vu, il a pris une grosse patate. Il y avait ses dents qui sortent, son visage qui était défiguré et tout. Et franchement, le serpent c'est un personnage qui me plaît déjà trop. Et je le connais même pas, hein, mais ça se voit qui va être important. Déjà en fait, le titre de l'épisode c'était le serpent. Donc je pense que rien que pour ça, on le reverra plus tard. Et à mon avis, ça va être un personnage important de cette saison. Et déjà là, il me plaît trop. En plus son caractère avec son grand-père et tout, c'est vrai que c'est un personnage qui est développé, qui est bien écrit, etc. Et en plus, bah, de toute façon là, en fait il il avait un peu un rôle de justice, c'est-à-dire que pendant tout l'épisode on voyait Renard qui faisait du mal et à la fin il l'a calmé, il a impressionné tout le monde. Donc en vrai, je de le revoir au prochain épisode pour voir du coup quand on verra plus, si c'est vraiment un personnage qui est aussi bien que bah, que ce que je pense. Et du coup, je vous propose la revue de l'épisode 4 de la saison 2 de de Saga juste ici. Moi, je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite.